Et il est de ceux qui se réfugient à la lumière et l'amour, à la bonté, à la fraternité universelle, en discrétion, socialement, mais coûte que coûte dans le secret de leur âme. Baigner de l'amour, donné par amour, partagé par amour, soigner le mal qui s'infiltre dans sa bouche et dans ses mains, dans ses yeux, dans son cœur, et dans la patience, la persévérance et le silence de l'humilité, œuvrer.